les amis, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine euh, du 12 au 18 décembre. Mais avant tout, je voulais vous re représenter des objets qui sont faits sur le site essencemana.fr. Alors, je vous ai déjà présenté euh, voilà le tableau de rechargement avec les trois symboles. Là, c'est vraiment euh, la totale. Il euh, y a d'autres euh, plateaux qui sont assez grands, vous savez, euh, ronds et tout ça avec des couleurs différentes. Là, par exemple, vous en avez un petit de 900 cm qui est autour des 49 euros. Mais avec les 20% que vous avez grâce à mon code, vous allez baisser de 8 euros environ, 8 ou 9 euros. Donc, ça va très, très vite. Pour faire les cadeaux de Noël, vous avez vraiment l'opportunité de faire euh, un cadeau un petit peu moins de dépenses grâce à mon code. On a aussi ce genre de d'objet qui est magnifique. Bon, moi, j'ai pris un petit cœur avec... Euh, J'adore cette aigle marine avec le symbole toujours euh, de, de la fleur de vie et le petit ange aussi. Le petit ange avec le cœur de vie, il a vraiment. Et puis vous, vous pouvez aussi en plus faire graver des prénoms, des noms, des messages dessus. Voilà. Donc c'est magnifique et puis là c'est à suspendre, c'est pas très cher, c'est 12,90 avec les 20%. Déjà ça vous enlève 2 euros, hein. pratiquement. Euh... Donc voilà je ferai peut-être une petite vidéo pour vous expliquer plus ou moins euh, les bénéfices de chaque euh, de chaque objet là on va passer sur le tirage de la semaine donc n'hésitez pas vous avez le lien sous la vidéo je rappelle c'est essencemana.fr, vous tapez evange dans le code de réduction evange 20 allez on passe tout de suite au tirage je mets ça de côté et je vous reprends tout de suite Allez, on va commencer avec les deux choix que vous avez, que j'ai tirés au hasard. Donc, ce premier, c'est Yvonne. Vous avez un lien spécial avec les animaux. Vos animaux sur la terre et dans le ciel sont euh, protégés par les anges. Sont surveillés aussi. <rire> et Vanessa, ta numéro 2. Pour faire, pour prendre des décisions, demandez-vous. Quel, euh, quel chemin vous apporterez, euh, vous mènerez plutôt à votre but divin et lequel vous en éloignerez. <rire> ok Allez, on y va. Yvonne, on va faire Yvonne. Alors, quelles sont les énergies sur la semaine du tas numéro 1 Ceux qui ont choisi Yvonne. Je suis désolée si le son est désagréable. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'avoir un son un peu plus fort, un peu plus grésillant. Je ne sais pas. Après, euh, voilà, il y en a qui m'ont dit que ça marchait bien chez eux. Donc, voilà. de je... toute façon, au pire, si ma caméra tombe en panne, je prendrai mon téléphone. Alors Yvonne, <coughs> Yvonne, qu'est-ce qu'elle apporte cette semaine Que va-t-il se passer Waouh, waouh, waouh, waouh, wow, wow. très très bien. On a déjà dans une, on est dans une bonne adéquation, c'est-à-dire que vous êtes justement en train de grimper les échelons, d'apprendre des choses et de réussir. Alors est-ce que justement, quelque part, il y a une certaine réussite par rapport à un apprentissage vous allez euh, vous renseigner, enseigner. Vous êtes quelqu'un qui apprenait, qui évolue et que c'est votre récit. Vous allez enfin aboutir euh, face à une leçon euh, de vie ou face à un apprentissage nouveau. C'est-à-dire vraiment, j'apprends quelque chose et puis euh, je vais réussir grâce à ça. Alors, les, les hommes, on regarde les hommes. Les énergies masculines, on va dire, hein, généralement. Alors, on a la dispute. Oh Voyons voir l'échec et l'harmonie. Alors, la dispute, ben, là, c'est une conclusion assez euh, radicale, c'est-à-dire que, euh, après la dispute, le beau temps. Après, la... <rire> après, je vois aussi une dispute qui mène à l'échec dans l'harmonie, c'est-à-dire que si vous essayez d'avoir absolument gain de cause, si vous voulez vous chamailler, ça ne peut que mener à l'échec dans une, dans une relation où il y a de l'harmonie. Euh, alors je vais voir une autre une autre situation puisque harmonie incapacité voilà c'est à dire c'est pas en étant euh... Oups. Ce n'est pas en étant toujours dans vouloir avoir raison, vouloir euh, absolument avoir le dernier mot, vouloir vous disputer, chercher la petite bête. Ça vous mènera dans un échec et vous serez incapable de retrouver l'harmonie. Donc, attention à toute dispute, messieurs, avec votre dame, avec votre enfant, avec vos, vos collègues, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que ce n'est pas en voulant euh, la colère. Euh, en voulant, ben oui, 26, si c'est de 8, à l'ambition, trop, euh, de vouloir avoir raison ou euh, ou euh, d'essayer d'être toujours dans un désaccord avec l'autre, ça vous mènera forcément à un échec dans votre vie euh, matérielle ou sentimentale. Alors, les femmes. Ah, ben bah tiens, c'est elle qui a l'apprentissage. Donc, elle, elle, elle évolue. Alors, elle ne sait pas ce qui va se passer. On parle d'une révélation. Vous êtes sur un chemin où, pour le, pour le coup, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en, en train d'évoluer. Vous ne savez pas ce qui se passe, mais il va y avoir une révélation peut-être positive pour vous. Je ne sais pas. Oh, Il faudra faire attention. Il faudra faire attention par rapport à cette révélation. Faites attention à ce que vous dites. OK Ça peut être une leçon de vie où vous apprenez justement à vous retenir. À vous retenir de dire une bêtise et après de le regretter. Euh, attention à vos paroles, à hein, ce que j'entends Attention à ce que vous dites et ce que vous déclarez Ça peut vous retomber dessus Ou alors on va s'en servir Voilà, on va s'en servir euh, Vigilance, si justement vous êtes dans une énergie de dispute J'ai l'impression d'avoir une petite leçon de vie C'est-à-dire de faire attention à vos actes, à, à vos pensées, à votre forme pensée euh, Si vous êtes dans la colère, regardez un petit peu, soyez plutôt... Euh, dans l'amour, essayer de vous retenir, de, de voilà, de relativiser, de dire qu'il n'y a plus grave, de, ces choses-là. Bien sûr, des fois il y a la goutte qui fait déborder le vase. Hein, je comprends. Euh, ok. Alors la santé, votre santé, méta numéro un, on a la sagesse ou oh, l'écroulement. Ben voilà, la sagesse. Voyez, vous choisissez. Face à une situation qui euh, alors elle n'est pas fameuse parce que ça s'écroule, vous restez positif, vous restez dans une certaine sagesse et vous décidez peut-être de prendre un autre chemin, de tourner une page et d'évoluer, d'être plus fort que l'adversité. Dans vos énergies, si quelque chose s'écroule, si euh, il y a un effondrement d'une situation, vous vous continuez à évoluer, vous continuez à vous améliorer, vous continuez à, à vous décider de toute façon de grandir, d'avancer. De ne pas reculer, voyez, de ne pas vous apitoyer sur ce mauvais sort, sur cette chute, sur cette épreuve. La sagesse par rapport à une épreuve, c'est de prendre une décision de continuer sa vie. Au niveau énergétique, c'est par exemple de vous relever, de vous dire Ok, c'est pas grave, je continue, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Ok On a un peu l'énergie qui est similaire ici de ne pas vous laisser abattre et de faire attention à vos paroles, à vos actes, afin de ne pas avoir des conséquences mauvaises. Pareil, la dispute, c'est peut-être quelqu'un qui est euh, extrêmement susceptible ou qui veut absolument, vous voyez, euh, euh, trouver toujours un désaccord, le côté négatif et qui euh, finalement se trouve après le bec dans l'eau, puisque l'harmonie n'est plus là. Il n'arrive plus à tenir dans une relation euh, avec de l'harmonie, de l'équilibre. Les amours cette semaine. Ah, oh, fidélité. Ah non, il y a un ennemi, il y a un ennemi. Oh, oh c'est pas vrai quoi. Pourquoi des illusions par rapport au passé? Alors, attention, il y a des messages importants ici. Pour ce premier tas, vous dites que peut-être vous tenez à quelqu'un, vous êtes fidèle envers vous même, mais il y a quelqu'un ici qui vient vous déstabiliser de votre passé. Euh, où il y a une répétition de schéma par rapport à une, une, une emprise sur le passé. Vous voyez, on a l'ennemi qui est tombé des nues, cet ennemi dans cette fidélité, elle recommence quelque chose. Alors, est-ce que c'est justement l'ennemi d'une personne ou d'une situation passée qui revient dans votre couple C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a une peur, il y a quelqu'un qui a un mal, une ombre qui ressurgit et qui fait que, aïe, voilà le problème. Ça peut être aussi quelqu'un qui se met en travers de vous, qui revient de votre passé ou du passé de votre autre. Alors que vous êtes dans une relation de fidélité, d'engagement, il, il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui tourne autour de votre couple, de votre relation, qui a un air de « j'ai déjà connu cette personne, j'ai déjà connu cette situation, elle remonte à la surface et ça me fait euh, tomber de haut ». Ça me fait tomber dans une désillusion, dans une déception qui recommence éternellement. Par exemple, je tiens à mon partenaire, je tiens à être engagée avec lui ou avec elle. Et puis, tout d'un coup, il y a une résurgence d'une situation passée qui, qui revient à nouveau sur le tapis et qui vous fait déstabiliser. Ah bah dis donc Il va y avoir du mercure rétrograde Alors, maison, la maison, le foyer la clairvoyance, l'impasse, on va dire donc. Ah ouais Alors vous prenez conscience qu'il y a des choses à nettoyer. Hein. Vous prenez conscience qu'il y a des erreurs. On est dans, dans une même énergie un petit peu d'épreuve, de prendre conscience euh, des choses qui ne vont plus dans votre vie, de tourner une page et d'arrêter de ressasser, de ressasser, de continuer votre vie. Peut-être que vous faites des, des progrès, que vous ne savez pas si ces progrès vont être récompensés et qu'on vous, vous dit « fait attention ». Là, j'ai une clairvoyance comme quoi il y a une erreur qui a été commise et qu'elle doit être allégée, purifiée, soulagée. J'ai l'impression aussi d'un nettoyage énergétique de votre maison. Vous savez qu'il faut faire des nettoyages, des soins avec la pleine lune en plus qu'il y a eu. Vous savez que la pleine lune maintenant, quand, comme elle va baisser, euh, c'est toutes les, les soins pour retirer les énergies négatives. Ce n'est pas pour les attirer cette fois-ci. Quand on est dans la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, comme elle va rétrécir, c'est là où on enlève le mal. Ce n'est pas le moment finalement de faire des vœux d'attirance, c'est plutôt des vœux de, <rire> de nettoyage, de nettoyage, de, de, voilà, de retrait euh, de toutes les énergies que vous ressentez comme lourdes. Il y a un nettoyage énergétique. Vous prenez conscience que ça ne peut pas continuer, que vous avez de besoin de passer à autre chose. Voilà, il y a une notion de nettoyage en, dans sa généralité. Avec la, la famille, euh, de purifier, de vous alléger d'une erreur aussi. Alors, les amis. Oh là là, égarement à venir. Oh là là, c'est quoi ce bazar C'est quoi ce truc je suis désolée de euh, peur de l'équilibre. Alors, on est encore dans une énergie un petit peu difficile cette semaine. Alors, prenez ça euh, avec la légèreté. Si jamais vous ne pensez que ça ne vous correspond pas, c'est peut-être le deuxième tas qui va vous correspondre davantage. Et puis, ça peut ne pas correspondre, bien évidemment, complètement. On a quelqu'un qui s'est perdu ici dans une per avec une personne que vous aimez. L'avenir a la peur d'un équilibre, en fait. Cette personne, elle est perdue, elle tourne en rond. Elle a peur peut-être euh, d'une harmonie entre vous, d'une décision de justice, euh, d'une légalisation, parce que je vois la, la, la balance. Elle a peur de s'investir, elle a peur de quelque chose. Dans l'avenir, ça lui fait peur, peur de l'équilibre, peut-être peur aussi de perdre cet équilibre. C'est pour ça qu'elle prend du retard, qu'elle s'aveugle, elle, elle euh, s'aveugle par ses peurs. Peur d'être dans une relation équilibrée qui va mal, par exemple, qui va mal se passer. Ça peut me faire penser à ça. De réitérer des choses, on est fidèle l'un envers l'autre et on pense qu'on va forcément tomber dans un, dans un traquenard au bout d'un moment, qu'on va se faire avoir comme on, on s'est fait avoir dans le passé. La richesse, l'argent. Allez, l'argent, est-ce que ça va mieux en argent Ouais, paix. <rire> non, obstacle, secours <rire> et réflexion. Réfléchissez à un obstacle, à un frein, à votre argent, à votre abondance. Vous devez méditer sur les freins qui concernent tout ce, que, tout ce qui est abondance matérielle et financière et, et tout ce que vous pouvez avoir au jour qui, qui vous fait plaisir. Bon, là, on a vraiment l'argent, mais ça peut être aussi autre chose. D'un point de vue général, il y a la paix. Peut-être aussi que vous allez décider de calmer les choses, de vous calmer par rapport aux freins, aux, aux situations qui sont compliquées, qui n'arrivent pas. Et vous allez méditer dessus et vous dire, bon, ben je ne peux rien faire à part être positive ou à part essayer d'améliorer ma situation. Mais bon, s'il y a des obstacles en ce moment, c'est que je dois passer par là. Il y a une prise de recul ici par rapport à des obstacles. Vous pouvez réfléchir aux moyens aussi de vous dépasser au niveau financier pour trouver un peu plus d'équilibre. Alors, le travail. Le travail. Le travail, tas numéro un, acceptation. Conscience, prise de conscience, union. Ah, c'est bien ça. On finit sur une bonne note. On est dans l'acceptation au travail, donc on ne lutte plus. Il y a une, une sorte d'amélioration, c'est-à-dire d'une situation qui s'apaise. Vous prenez conscience de quelque chose, d'un contrat par exemple, d'une union, d'une alliance, euh, d'une personne qui vous aide. Il y a quelqu'un qui vient vous aider, il y a quelqu'un qui vient s'associer, il, il y a prise de conscience qu'il y a une aide ici, ou il y a une, un contrat ici qui, qui est mis en avant, qui est important pour vous, à vos yeux, ou qui est en train de se faire. Vous acceptez aussi d'être aidé par l'univers, d'être guidé par l'univers. Vous ne cherchez plus à, à, à, à, comment dire, à être en colère, par exemple, à lutter, à être... Euh, Toujours sur le, le qui-vive, euh, toujours dans la colère, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a une sorte d'acceptation d'une situation qui est prise de conscience comme quoi vous avez un contrat qui arrive ou qui va quelque chose qui va se céder. Ouh, bah dis donc Alors sur ce, je fais une pause, je vous nettoie tout ça et je vais passer au tirage sentimental. J'espère qu'il sera un peu me meilleur Alors, je vous retrouve pour le tirage euh, sentimental du tas numéro 1. On est toujours avec Yvonne. <rire> Et là, je vais j'ai choisi un autre oracle. Euh, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le grand oracle de l'amour. C'est ça On m'a posé la question. Je n'ai plus le... Je crois que c'est celui-là, non le Grand oracle. Hmm, je n'ai plus le, le paquet, donc du coup, je ne sais plus le nom. Je sais plus ce que j'en ai fait alors l'homme on regarde le tas numéro 1 quelles sont les énergies cette semaine du 12 au 18 décembre du 12 au 18 décembre l'énergie de l'homme cette semaine l'énergie de l'homme ce qu'il attend de la relation cette semaine ce qu'il rencontre comme, comme problématique mesdames ce qu'il attend de la relation ce qu'elle attend, la relation, pardon, et ce que vous rencontrez comme problématique. J'espère que ça va marcher aussi bien avec celui-là. On va voir s'il est parlant. Et sous le dessous du paquet, on a une rencontre et un rendez-vous, peut-être en tête à tête. Alors, messieurs, vous avez. Oh, vous avez l'équilibre. C'est vachement bien. <rire> ça ne Ça ne. Ah, ça ne correspond pas au tirage que j'ai eu tout à l'heure. <rire> Est-ce que vous étiez dans la dispute Mais peut-être c'est une prise de conscience que monsieur va s'apercevoir que la dispute ne mène à rien dans son couple. Donc on a quelqu'un d'équilibré, on a quelqu'un effectivement qui euh, chacun est à sa place, chacun apporte quelque chose à l'autre. Donc ça c'est bien pour lui. Qu'est-ce qu'il attend de la relation Oh, il attend un regain. Oh, ben là c'est vachement mieux. Hein il attend quelque chose qui, vous euh, voyez, c'était désertique. Il attend de l'amour, il attend une réactivation de l'amour, il attend un, un regain, un retour. Un, un, voilà, peut-être monsieur est en train de s'apaiser, est en train de s'aligner avec vous, est en train de prendre conscience de la place qu'il a euh, et que vous avez dans sa relation, dans votre relation. Et là, il y a une notion de j'ai envie de réexpérimenter ré l'amour, j'ai envie de, de raviver l'amour, de la remettre euh, en place dans ma vie. Et ah ben, on a la prudence. <rire> Ce qu'il rencontre comme problématique, c'est peut-être que monsieur a pas trop envie d'aller vite. Euh, il est... Il est euh, suspect, il, est, il a peut-être peur, il a peut-être justement une appréhension, hein, ce que j'entends plutôt une appréhension, pour raviver cet amour, pour remettre de l'équilibre. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné et qui maintenant a envie de revenir, et il ne sait pas comment faire. Ça peut être ce genre de situation où il y a une dispute et euh, il essaye de, de raviver la flamme, mais euh, il est quand même un petit peu sur la prudence, la réserve et il freine des cas de fer en l'air en se disant « attention que je ne me prenne pas un mur ». Donc, ça parle bien. Mesdames, on a la durée. Oups Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Alors, il y a quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Hein? Ce que vous. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, ben voilà J'ai une impression, en fait, d'une personne qui n'a pas été dans une relation très très longtemps. On a la durée, on a quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Certainement que comme monsieur me dit, j'ai envie de réactiver la chose, c'est que vous, avez, vous étiez séparés et que vous avez peur à nouveau que cette personne vous trahisse. Et vous, vous avez envie d'un couple, d'une vie à deux, hein, de partager quelque chose en couple, de manifester un couple, une vie intime euh, vraiment... Voilà, euh, comme un quotidien, hein, vraiment j'ai l'impression de vivre les choses comme un couple, un vrai couple, quelqu'un qui assume la relation et vous avez peur vraiment de d'être de, trompé, que l'autre s'en aille et que ça ne dure pas justement et qu'il a peut-être déjà fait le coup. Votre lien cette semaine, on a une crise, aïe, la voilà Là, voilà la solution. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué dans votre tête, monsieur, vous vous avez des problématiques à résoudre dans, dans votre relation. Donc, monsieur est en train de s'équilibrer, peut-être est en train de s'aligner avec vous, il a envie de repartir avec vous, il a envie mais il est sur la prudence parce que il vous a peut-être fait déjà euh, défaut, il est peut-être parti, il, a, il vous a peut-être dit un mensonge, je ne sais quoi. Et du coup, c'est pour ça que vous avez la durée, vous ne pensez que ça va pas durer. Voilà, vous pensez que cette personne, elle n'est peut-être pas solide ou elle n'a pas trop envie de s'investir. C'est une prise de tête ici. Prise de tête, crise dans votre relation, vous ne savez plus où vous en êtes. J'ai l'impression de quelqu'un qui a envie, qui a envie de quelque chose, qui a envie de quelque chose. Tous les deux, vous avez envie de repartir, mais vous avez la peur. La crise, ah, la concrétisation. C'est marrant parce que 2 et 3, 5, 4 et 1, 5, ce sont des chiffres de changement euh, qui passe justement, le 5 je passe par des fois un changement néga... enfin, difficile, une prise de bec euh, par rapport à ce changement. Le 5, vous savez, 5 de denier, c'est le manque. Euh, le 5 de coupe, c'est la déception justement, le, le, le regret. Il euh, y a le 5 de bâton, c'est le conflit. Donc, s'il y a un changement qui arrive, ça passe par un conflit par rapport à une difficulté. Il y a une concrétisation, c'est-à-dire que vous êtes, euh, vous vous prenez la tête cette semaine pour concrétiser l'oration, pour mettre la dernière pièce du puzzle dans votre, dans votre situation actuelle. Peut-être pour faire le pas, il y en a un des deux qui n'arrive pas à faire le pas, il y en a un des deux qui n'ose pas prendre la parole, ou qui n'ose pas faire euh, euh, de, dire, de dire ce qu'il pense aussi, hein, ce que j'entends, de dire ce qu'il pense pour remettre les choses à plat entre vous. Parce que monsieur semble pratiquement prêt là, hein. il est prêt, hein. Il est prêt, il a envie de repartir. Mais j'ai l'impression qu'on ne sait plus comment, sur quel pied danser, puisque on se dit peut-être qu'il va recommencer la même erreur. Ou euh, moi, euh, je vais peut-être partir parce que je ne vais pas le supporter, etc. Voilà. Bon, ça parle quand même pas mal avec ces cartes aussi. Vous voyez, on peut, on peut faire n'importe quel tirage. Quand on met l'intention, normalement, ça marche. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Désolée si ça vous a pas parlé ou c'est un petit peu difficile à entendre. Laissez la, la, la semaine passer, regardez ce qui vous parle et puis vous verrez peut-être le deuxième tas, s'il vous parle plus, bien évidemment euh, ne restez pas sur un tirage général, ça n'est pas pour tout le monde. Ne prenez pas ça trop à cœur. Je, je, je, des fois, il y en a qui se disent « Mais c'est pour moi ça ?» Non, moi j'ai eu des tas de, de, de tirages, enfin des tas, non, pas spécialement mais des tas de fois où je ne sentais pas le truc. Je ne sentais pas que c'était en adéquation. Et ben, je laisse tomber et je, je, je passe mon tour. Mais il y a des fois, c'est très, très important. Vous le sentez au plus profond de vous. vous. Vous pensez que ça résonne vraiment avec vous. Donc, vous vous dites, OK, il y a peut-être une chance que ça marche de ce côté-là, de la, de la façon dont on l'annonce. Mais euh, vous savez, il y a tellement des, des, euh, tellement, comment dire, de, des circonstances extérieures qui peuvent... Euh, Détourner le tirage <rire> et ne pas le faire réel. Allez, je vais continuer sur le deuxième tas. Je fais une petite pause, je remélange toutes mes cartes et je vous retrouve pour le deuxième. Je vous fais de gros bisous. Allez, on va passer au deuxième tas. Alors, nous serons à 23-23, c'est parfait. Vanessa. <rire> Vanessa. Est-ce que ça va être le paradis <rire> Ça m'a fait penser à elle d'un coup. Allez, euh, pour le tas numéro 2. Que va-t-il vous arriver Quelles sont les énergies présentes sur le tas numéro 2 Ceux qui ont choisi Vanessa cette semaine. Quel est le, le, le, quels sont les messages importants euh, Non, j'ai pas coupé. J'ai coupé ou j'ai pas coupé tout à l'heure, je ne sais plus. Oui, j'ai coupé. <rire> Donc, j'ai fait un tirage. Ouais. Alors, ouh, présent, union. Waouh <rire> Est-ce qu'on va pas vous offrir une bague <rire> Un cadeau d'une union, un cadeau d'un, un contrat. Ça peut être un contrat. C'est-à-dire que si vous attendez quelque chose euh, en rapport avec un engagement, bah, ça va être l'heure. Ça va être l'heure de l'engagement. C'est peut-être votre partenaire qui va vous offrir un cadeau. Alors, on est à la veille quasiment de Noël. Ça peut aussi symboliser ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. Euh, enfin, c'est bien parti. Hein, c'est bien parti. Moi, le premier tas était bien parti, mais après, ça c'est un petit peu dévié. Mais là, j'ai quand même une belle énergie de récompense par rapport à une union. C'est-à-dire, soit c'est une union, un, un engagement qui va tomber ou qui est tombé déjà. Euh, et c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous fait le pas d'un engagement. Et je vois la bague de suite, cadeau d'une bague, cadeau d'une proposition importante. Vraiment. Ou d'une alliance avec un partenaire. Alors, homme, messieurs, on a la clairvoyance. Waouh, protection. Waouh. Oh, bah c'est vachement mieux. Ouf. Il y en a un qui relève l'autre. Enfin, pour le coup, en ce moment sur les hommes, vous savez que vous êtes. C'est marrant. J'ai déjà eu ce message. Vous savez que vous êtes protégé et que vous allez évoluer. Que vous êtes en train de vous améliorer, vous êtes en train d'avancer. Il y a une amélioration de la situation, il y a une évolution. Vous pressentez que l'univers est à vos côtés pour faire que les choses avancent, que les choses changent et progressent. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, c'est très, très positif. Vous le sentez. Vous sentez, messieurs, que ça va changer. Ok. Bah D'ailleurs, on avait, on avait Vanessa qui disait pour prendre une décision, il faut que vous preniez conscience du chemin qui vous rapproche le plus de votre mission de vie, et celui qui vous en éloigne. Et c'est là, peut-être que certains vont prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire bientôt, qui est destiné, qui va faire en sorte que vous allez vous sentir mieux, vous allez être mieux dans votre peau. Mesdames, on va continuer comme ça. Non, accusation, zut. <rire> Passez à annoncer derrière vous. Voyage. Ah. Alors, voyage, c'est quoi Bonheur. Ah. Fouh. Alors, il y, a une euh, il y a une accusation, il y a eu un reproche, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le passé, <rire> qui s'est passé dernièrement. On vous a fait du mal, on vous a accusé quelque chose, il y a eu une critique, quelque chose comme ça. Et on vous dit que vous êtes euh, sur le point d'évoluer vers le bonheur. De passer outre cette accusation et d'évoluer vers le bonheur. Alors, est-ce qu'il y a un changement ici qui arrive, qui s'approche grâce à un déménagement, à un voyage, des vacances, qui vous apporteront le bonheur, qui sont plus ou moins en lien avec cette accusation Je ne sais pas si c'est la même personne, mais en tout cas, vous pouvez aussi vous déplacer et retrouver la paix, vous éloigner des accusations euh, j'ai une progression ici par rapport à une relation vous allez peut-être même pardonner les critiques les jugements qui ont été dans le passé et vous avancez vers votre bonheur voilà la santé c'est numéro 2 ah bah tiens l'union, le contrat l'imagination, la créativité et la jalousie. Euh... Alors, vous imaginez qu'il y a quelque chose qui va gêner quelqu'un. Euh, vous pensez que par exemple un contrat, ça va peut-être rendre jaloux quelqu'un. Euh, vous pensez peut-être à une lutte aussi, certainement, à une lutte personnelle pour obtenir un contrat, un engagement. Alors, est-ce que c'est un contrat amoureux C'est-à-dire que vous savez qu'avec votre homme ou votre femme. Il va y avoir de la jalousie, si vous, vous annoncez par exemple que vous allez vous marier, que vous allez vous engager, est-ce que c'est si un contrat d'affaires qui va rendre jaloux quelqu'un, ou que vous allez de devoir lutter, j'ai l'imagination, donc c'est pas forcément la vérité, attention, attention à ne pas créer et attirer cette jalousie. C'est-à-dire qu'en en mentalisant, en disant « Ouais, euh, si je me marie, si euh, j'ai ce contrat, je vais être, euh, on va me jalouser », déjà vous envoyez cette énergie dans l'univers elle va vous allez vous la recevoir deux fois plus vite que si vous vous délestez du fait que vous allez attirer la jalousie parce que vous le nourrissez. Quand vous nourrissez un sentiment, il arrive au galop. Si vous ne nourrissez pas, si vous êtes complètement détaché, il n'arrivera pas. Ou en tout cas, vous, serons, vous, en, vous en serez deux fois plus protégé. Euh, vous pressentez comme une jalousie dans une union, vous pressentez peut-être une lutte, une menace aussi dans votre relation amoureuse. On va voir les amours, le carrefour, Waouh. la mort, oups, la vigilance et j'en mets une autre, on a la clé. Alors, on vous dit que cette semaine, il est question de prendre une décision, d'arrêter quelque chose, d'arrêter ah, d'être vigilant, peut-être d'arrêter d'être suspect. D'arrêter de voir le mal partout, une décision d'arrêter la vigilance et d'avoir la solution derrière, donc d'ouvrir une nouvelle porte par rapport à vos amours, euh, de décider quelque chose qui fait que vous allez changer de direction. Il euh, y a la fin d'une situation, alors mort, on arrête de se faire entourlouper aussi, de se faire manipuler, de se faire voler son cœur et on trouve une solution qui va pour moi, qui va vous ouvrir une autre porte au niveau des amours. Je ne sais pas si c'est une prise de conscience, si c'est un acte, mais en tout cas, on voit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous arrêtez de vous faire euh, berner. Euh, ou soit vous êtes trop méfiant dans l'amour et vous trouvez que euh, bah, peut-être qu'il y, y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière. La solution, la clé, l'échec. Ça ne marche pas, en fait. Ok. Alors, en fait, vous allez prendre une décision dans vos amours en sachant que vous avez dû attirer à vous ce genre de relation, ce genre de situation. Soit vous êtes trop méfiant par rapport aux relations et vous savez que ça va directement à l'échec quand vous êtes trop méfiant parce que vous ne lâchez pas prise, parce que vous vous, vous punissez, vous punissez vous-même, vous ne euh, vous, vous autorisez pas à vivre la relation. Soit c'est quelqu'un ici qui sait qu'il est trompé, qu'il est euh, euh, berné par son autre, et euh, la clé, ben, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter vraiment cette relation. Voilà. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, qu'on vous prend votre, votre cœur, que c'est toxique, euh, vous allez décider d'en arrêter là. Sinon, c'est peut-être votre comportement inconscient qui dit maintenant il faut que j'arrête de me punir, de me priver, sous prétexte que j'ai peur de rencontrer l'amour ou de, de vivre l'amour. La maison la maison le foyer donc votre schéma mental aussi la naissance la purification voilà ça c'est bien et la guérison sur au niveau au niveau euh, maison vous avez une naissance donc quelque chose qui naît qui va aller dans l'allègement et la guérison Waouh alors soit vous allez faire un gros nettoyage de maison vous commencez un nouveau cycle avec la pleine lune, vous allez nettoyer, guérir et aplanir les, les situations dans votre foyer. Ça va, ça, ça va réactiver une sorte d'apaisement, en fait. J'ai l'impression, l'apaisement, le rétablissement d'une situation, un allègement. Vous entrez dans une euh, situation au niveau de votre foyer, votre famille ou de votre schéma mental qui va vous apaiser et vous guérir. Les amitiés, l'ami, l'ami, euh, tas numéro 2, tas numéro 2 l'amitié, l'avenir, pass... pardon, <rire> le passé, l'avenir, la réflexion et l'opportunité. Vous pensez à une prochaine opportunité de faire quelque chose avec quelqu'un Je <rire> ne sais pas. Il y a quelque chose, à alors un ami, une amie, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien spécial on me parle de projet, d'attente. Vous réfléchissez à une opportunité peut-être de le contacter, de, le, de se rapprocher de, de lui, de lui offrir quelque chose, de lui proposer quelque chose. J'ai comme un, une impression de… je projette de faire quelque chose avec lui j'y pense cette semaine. C'est peut-être une opportunité de cadeau, parce qu'on avait le cadeau sur le, euh, en commençant le tirage. Une opportunité d'équilibre, parce que je vois l'équilibre sous le dessous du paquet. Une opportunité ou une offre. Vous pensez à l'avenir. Vous pensez peut-être à prochainement ce que vous allez faire avec lui ou avec elle. Euh, vous vous posez des questions. Ou alors, vous avez une appréhension par rapport à une offre qui arrive. Vous sentez qu'il y a une offre qui va arriver et comment elle va, elle va être acceptée, comment, elle va être, euh, comment ça va se passer. Ou vous pensez peut-être à sortir avec, avec cette personne ou à, à faire des projets, ok alors, ta numéro 2, la richesse. Oh, dispute, incapacité, bah tiens, peur. Ouh, ça ne va pas le faire, ça. Hein. Attention à votre, à votre argent. Attention à ne pas voir le mal partout. Parce que là, on a, euh, j'ai l'impression d'un de, de, couple, par exemple, qui va se chamailler à cause de l'argent, à cause des dépenses d'argent. Parce qu'il a peur de manquer. Alors, toujours, la peur attire la, la, le manque. Alors que l'amour attire l'abondance donc euh, attention à tout jugement négatif par rapport à l'argent parce que vous allez voir que ça ne mène à rien en fait, vos disputes, euh, se, se disputer à propos de l'argent, de comment, qui, qui fait quoi, qui dépense quoi, parce que tout simplement vous appréhendez peut-être de ne pas être capable de maintenir l'abondance dans votre vie. Déjà, vous mentalisez une peur et, et, et ça l'attire. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, voilà, faites attention à ce que vous faites avec votre partenaire. Comment vous allez, est-ce qu'on va vous le reprocher, reprocher quelque chose au niveau financier qui fait que ben, ça mène nulle part en fait C'est. C'est comment, comment dire, c'est l'ego qui parle. Inutilité, c'est la peur qui parle. C'est-à-dire, si vous, vous euh, branchez sur la colère, c'est la peur qui parle en vous. Peur de perdre, peur de manquer, peur de ne pas. Alors, bien évidemment, euh, euh, c'est enfin, humain d'avoir peur, mais il faut essayer de maîtriser ça. Alors, le travail, c'est l'amour qui, qui peut faire la différence. Hein. C'est l'amour qui peut faire la différence. C'est la confiance, la gratitude. D'ailleurs, hein, pensez à ça. <rire> le cœur. Énergie vibratoire haute. Vous manquez de rien, on vous protège. Vous savez que vous, êtes, que vous êtes sur terre, que vous avez une mission de vie, que vous avez un chemin et qu'on ne peut pas vous donner quelque chose qui est insurmontable. Ce qu'on vous apporte comme épreuve, c'est parce que vous pouvez le surmonter. Alors, Le travail. Le travail. Ok. Oh, qu'est-ce qui nous casse le... <rire> le bonbon <rire> On a un ennemi, la tempérance. Donc ça va mieux. C'est-à-dire vous allez tempérer. Oh, tempérer les obstacles. Donc bon, on a la réussite sous le dessous du paquet, c'est bien. Alors, si vous avez des, des personnes qui s'opposent à vous, qui se mettent en travers, l'ennemi, l'ombre, le mal. Vous allez tempérer les obstacles, vous allez tempérer les freins. Ça veut dire que vous allez vous retenir, vous allez essayer d'être toujours dans le calme, pondéré, de vous dire, de prendre sur vous, j'ai l'impression. De prendre sur vous s'il y a un retard, s'il y a un obstacle, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a quelqu'un qui vient vous embêter. J'ai l'impression de quelqu'un qui est vraiment dans la tempérance. Donc, l'aplanissement des obstacles, des freins, du retard. J'en mets une autre. Et on retrouve l'espoir, vous voyez Après les freins, donc j'ai un coup oui, un coup non. C'est-à-dire une carte négative, une carte positive. Une carte négative, une carte positive. <rire> j'ai l'impression de quelqu'un qui se donne le courage en fait, d'espérer positivement quelque chose de mieux qu'elle a, que ce qu'elle a aujourd'hui, qui est négatif. Alors, on va faire le tirage sentimental. On un petit break. Allez, nous sommes avec Vanessa, ta numéro 2 sur le plan sentimental. Donc, on regarde les énergies de vous, de votre autre, cette semaine, du 12 au 18 décembre. Euh, non, pardon, je vais directement sur l'énergie principale de vous, euh, messieurs, ce que vous attendez de la relation, ce que vous rencontrez comme problématique cette semaine, notamment, mesdames, l'énergie que vous avez, ce que vous attendez, de la relation, ce que vous rencontrez comme problématique cette semaine et peut-être déjà depuis longtemps. Et puis, le lien entre vous cette semaine. Oh, c'est au dessous du paquet, on a la réconciliation. <rire> Messieurs, ouh, ben voilà, réconciliation, 10 séparations, bien évidemment. Ce que vous attendez, waouh, vous attendez d'être attirés l'un par l'autre. En tout cas, vous avez envie d'être très... Alors, on voit des célibataires, on voit des personnes qui se sont éloignées. Qui ont carrément coupé le lien ou qui ont fait un break, messieurs. Donc, si vous n'êtes pas dans cette énergie, ce n'est pas votre tas. Une séparation, mais vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre. Ce que vous rencontrez comme problématique, c'est le nid. C'est le projet. Donc, c'est les projets de, de, de construire. C'est les projets de faire, euh, euh, bah, de faire une relation peut-être un petit peu plus belle, un petit peu plus stable, un petit peu plus concrète. Euh, soit vous êtes séparés et euh, vous avez des difficultés avec la personne de, euh, pour construire quelque chose dans la terre, hein, c'est-à-dire euh, ensemble, vivre ensemble, construire un nid, construire avec des enfants. À moins que vous ayez déjà euh, ce que vous rencontrez comme problématique, c'est que vous êtes séparé de la personne que vous aimez, donc vous êtes attiré, Mais ce que vous rencontrez comme problématique, c'est que vous, déjà, vous avez une vie de famille. Ou l'autre a déjà une vie de famille. Avec des œufs, des enfants. voyez Si vous êtes célibataire, c'est que vous avez du mal à vous engager ou à concrétiser une relation sérieusement parce que vous êtes séparés. Alors, mesdames, on a la plume. Aïe, on a la. Alors, plutôt la légèreté. Hein. Vous euh, papillonnez, vous, vous êtes dans l'instant présent, vous vivez des choses comme ça. Ce que vous rencontrez. Ah Ce que vous voulez, c'est. C'est marrant. Hein. Ce que vous voulez. On voit quelqu'un ici qui est léger, donc qui est peut-être justement pas avec l'autre. Qui n'est pas en ensemble, vous attendez peut-être à une relation un peu de flirt, euh, voilà, vous papillonnez ou vous essayez de, de, de prendre sur vous en, en vous disant bon bah ben, ce qui viendra viendra, mais vous avez envie quand même de stabilité, vous avez envie d'être dans une relation équilibrée, d'échange, de partage. Ce que vous rencontrez, ben, c'est le manque de chance, c'est-à-dire que l'univers ne vous a peut-être pas donné l'occasion euh, de vous stabiliser pour l'instant, puisque vous êtes dans une énergie de flirt. Oh, oh, oh, oh. <rire> Magnifique alors, j'ai bien la réconciliation sous le dessous du paquet. Attendez-vous à vous réconcilier. Il y a du bonheur qui arrive. C'est qu'une question de temps, une question de chance ici, de retrouver l'équilibre avec votre partenaire parce que lui, il a envie d'être avec vous. Il est, enfin, il est très attiré par vous. Il a envie d'être attiré euh, sincèrement et peut-être ce qu'il rencontre comme problématique, c'est peut-être le moment de construire la relation d'équilibre, chacun euh, l'un avec l'autre, avec bien évidemment euh, des responsabilités, avec tout ce que ça engage d'être dans une relation du couple et que là, il y a quand même du bonheur à venir. Donc, euh, restez positif, c'est qu'une question de temps pour moi. C'est la chance, c'est l'univers qui vous envoie cette personne et ça n'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous avez autre chose à penser, qu'il euh, faut que vous retrouviez votre équilibre intérieur avant de vous investir tous les deux. Euh, je ne sais pas, ce qu'il y a des détails euh, de concrétisation, est-ce qu'il y a des détails par rapport à l'argent, la, le travail ça peut être aussi ça, les projets les projets à faire à deux, la concrétisation à deux, mais il y a du bonheur. Donc, quand même, c'est quand même hyper positif dans, dans le sens où vous pouvez espérer quelque chose de mieux, même si aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, je vous fais de gros gros bisous. Au moins, on termine sur un joli tirage. <rire> pas été simple. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, mais en tout cas, il y a des choses un peu lourdes. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, puisqu'on n'est pas tous à la même enseigne. Je vous retrouve bientôt, j'espère. Euh, bien évidemment, merci pour tous vos j'aime, vos commentaires. Sinon, <rire> je ne vais plus vivre <rire> sur YouTube. Je vous fais de gros gros bisous. Bye bye